Nombre caché dans le grand carré 3 Nombre isolé et nu Nombre caché dans la colonne 8 Nombre caché dans le grand carré 3